Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir les amis. Nous sommes en direct avec Sylvie Imae. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Gwendoline. Alors voilà, pour moi, c'est une grande, grande joie de t'accueillir sur, sur les Vibraconférences. Tu es pour moi une, une fée assez exceptionnelle qui distribue un peu du bonheur partout. Tes soins sont, euh, voilà, ça nous envoie très, très loin et euh, derrière, on, on libère des choses très euh, précieuses ou très lourde à dégager du corps ou de l'être. Donc ce soir, nous allons voir les guérisons impossibles. Et euh, moi, j'ai juste exprimé mon point de vue par rapport à toi, ce que, ce que je ressentais. Maintenant, toi, tu vas, tu vas pouvoir te présenter et nous dire ce que tu fais exactement et, euh, et puis partager sur les guérisons impossibles. <rire> à toi la parole Sylvie. Merci. Alors bonsoir à tous, c'est aussi un grand plaisir pour moi de participer à cette Vibra Conférence. Euh, alors pour me présenter en très peu de mots, euh, je m'appelle donc Sylvie Maïs-Indel, ça vous le savez, je vis en Suisse et euh, je suis ce qu'on appelle thérapeute canal de lumière, c'est-à-dire que j'ai cette aptitude euh, de recevoir des messages depuis d'autres plans de la part d'être euh, soit ascensionnés, soit euh, d'autres. Ça peut être des guides aussi. Et euh, ce qui me permet de transmettre des informations et de recevoir euh, des enseignements, des, des méthodes pour permettre aux personnes de commencer euh, le processus, le tout début du processus ascensionnel qui passe notamment par la réunification du plan de l'être humain, c'est-à-dire l'ego, avec le plan divin ou le plan spirituel ou du moi supérieur. Et euh, donc, euh, pendant des années, j'ai fait des recherches, euh, j'ai expérimenté, j'ai observé, et c'est tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, euh, de ce que j'ai constaté, euh, de comment... Euh, euh, J'ai pu observer que la plupart des thérapies fonctionnent sur le court terme, mais malheureusement, souvent, euh, pas sur le long terme, mais pas de manière définitive. Alors, bien sûr qu'il y en a quand même qui marchent, heureusement, mais la majorité, malheureusement, donne souvent un bien-être euh, provisoire donc ici il n'y aura pas de jugement hein. jamais je ne juge je suis vraiment dans la transmission donc si jamais euh, comme vous le voyez déjà maintenant j'ai un peu tout le temps les yeux qui partent euh, en haut parce que ben, c'est ma manière de fonctionner je suis déjà quelque part en canal euh, c'est ma manière de fonctionner je n'ai pas besoin de fermer les yeux quand je transmets en direct les informations euh, alors voilà, avant de débuter, euh, je vais euh, créer une sorte de pont entre mon âme et l'âme de toutes les personnes qui sont présentes. Je n'ai pas besoin de vous voir tous euh, et ça, ça va me permettre justement, euh, parce que je ne prépare jamais rien à, avant une conférence, euh, j'ai énormément de choses à transmettre et donc ce n'est pas possible de tout transmettre en une fois en une heure. Donc c'est vous tous qui êtes là présent ce soir, même s'il y en a qui vont partir, d'autres qui vont venir en cours de, de vibraconférence, ils vont s'inclure dans cette espèce de bulle euh, d'amour et protégée que je vais mettre en place entre vous et moi, euh, qui durera seulement la durée de la vibraconférence hein, Donc, je ne vais pas interférer, influencer, manipuler quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais juste créer un environnement propice à un échange avec vos âmes. Et vos âmes, comme ça, vont pouvoir me transmettre les informations qu'elles ont besoin de recevoir ce soir. Ce qui va faire que, probablement, à la fin de cette Vibra Conférence, la plupart d'entre vous auront la sensation que j'ai parlé d'eux. Mais c'est normal. <rire> Alors je propose de faire ça. Ça va durer vraiment deux minutes chrono maximum. Et vous pouvez pendant ce petit laps de temps soit fermer les yeux et vous laisser aller là dedans, dans cette détente, soit me regarder. Euh, pour moi, c'est égal. Je suis complètement à l'intérieur à ce moment-là. On peut y aller Ça joue comme ça Parti. C'est parfait. Merci beaucoup. <rire> Alors j'y vais. Okay. Donc, tout au long de cette conférence, il est possible que par moment je, je refasse ce même geste de me recentrer parce que, à un moment donné, une ou plusieurs âmes auront besoin d'autres informations et à ce moment-là, euh, j'irai je vais me couper, et simple, enfin couper ce que je dis et simplement me recentrer. Ça m'évite aussi de me disperser dans toutes les directions parce que comme je vous l'ai dit avant, j'ai beaucoup de choses à vous transmettre et euh, comme apparemment il y a, y a pas mal de personnes qui sont connectées, eh bien euh, ça évite tout risque de dispersion et que ça rende cette vibra incompréhensible. Ok. Alors pourquoi ce thème euh, des guérisons impossibles et, et pourquoi ça me touche comme ça bah Parce que comme... Probablement la, la majorité des personnes qui, qui sont là ce soir ou qui regarderont par la suite ou écouteront cette Vibra Conférence, euh, j'ai fait partie euh, des personnes qui se sont posées beaucoup de questions sur pourquoi j'étais là, euh, quelle était ma mission de vie mais surtout, euh, la question la, la plus difficile pour moi euh, pour trouver une réponse, c'était « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» J'attire tellement de galères alors que je suis la gentillesse même, euh, que je suis euh, la douceur même, et que la seule chose que j'ai envie d'apporter et de partager avec les autres depuis toute petite, c'est cette douceur, cet amour, cette gentillesse. Alors, euh, bien sûr, on pourrait dire, oui, euh, que je suis un petit peu ce que j'appelle cuit les petits oiseaux, je vois tout en rose », mais dans mon cœur, c'était vraiment ça. C'est que tout devait être rose. Il n'y avait pas de sens qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas dans cette énergie de bienveillance. Or, très rapidement, je me suis rendu compte... Euh, que ça n'était pas le cas, que le monde, l'être humain, ne fonctionne pas comme ça. Et que donc, il n'y a pas que du rose, il y a du blanc, du noir, et une infinité de nuances entre ce blanc et ce noir, et c'est pareil pour toutes les couleurs. Donc, ça, ça, dé ça a déjà été une première observation. Ensuite, l'expérience que j'ai eue euh, a été que, plus j'étais gentille à la limite et plus je recevais euh, de la maltraitance, de la malveillance, de la jalousie, des trahisons, euh, des, des, des, des scénarios de, de, de situations complètement abracadabrantes par rapport à ce que moi j'espérais réellement vivre dans ma vie. Donc, j'ai fait, comme la plupart d'entre vous, des thérapies. J'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce qui clochait chez moi Qu'est-ce que je faisais faux euh, Je finissais même par penser que j'avais réellement un problème psychologique ou voir que j'étais peut-être vraiment euh, complètement à côté de la plaque sur une autre planète. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on m'a eu dit que j'étais un peu bizarre ou marginale ou pas comme les autres, etc. Mais euh, moi, je n'ai jamais cherché à être comme les autres. Je voulais juste être qui je suis. Et c'est vrai que par rapport à ça, et bien très rapidement, surtout quand je suis arrivée dans le système scolaire, et je me suis rendu compte que être qui je suis, ce n'est juste pas possible parce que ça dérange et parce que très vite, on vous fait bien comprendre que vous avez intérêt à être dans des cadres bien précis si vous voulez que les choses se passent bien, si vous ne voulez pas avoir des problèmes, si vous ne voulez pas être puni, si vous ne voulez pas être mis à l'écart. Alors, en plus, comme moi, j'étais d'une timidité vraiment extrême. Alors, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je suis restée en retrait. J'étais une, une très bonne élève parce que je mettais toute mon énergie là-dedans, parce que ma timidité faisait que c'était compliqué pour moi d'aller vers l'autre. Alors, L'autre venait vers moi parce que par cette douceur, par le fait que je ne parlais pas beaucoup, eh bien, je pense que ça a développé cette image que j'étais capable d'écouter les autres. Et je pense que ça m'a servi par la suite, effectivement. Alors, juste un instant. Mais qu'est-ce qui a pu faire que je sois timide, que je n'ose pas parler Eh bien c'est tout ce que j'ai vécu dans ma petite enfance. Et il en est de même pour absolument tous les êtres humains, et si je ne veux pas paraître prétentieuse, je vais dire pour 99% des êtres humains. Tous les êtres humains, pratiquement, donc 99%, sont programmés par l'éducation. Ce n'est la faute de personne, on n'est pas dans le jugement, je vous le rappelle, mais on est dans les faits et dans les constats. Et ce que j'ai pu observer, c'est que Effectivement, comme la psychologie de basique, ou toutes les psychothérapies à la base nous ramènent aux parents, et bien effectivement, nous avons une, une forme de capacité d'enregistrer des programmes à peu près jusqu'à l'âge de 3 à 7 ans maximum. Au-delà de cet âge, il n'y a plus de programmation possible. Alors, qu'est-ce que j'appelle programmation C'est-à-dire qu'on reçoit des informations qui viennent de nos parents, qui viennent de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs peurs, et ils vont nous les communiquer de manière plus ou moins directe. Ça peut être avec des non-dits, ça peut être parfois avec des menaces, ça peut être avec des suggestions, ou ça peut être avec des affirmations. Donc, ça peut être par exemple qu'un parent vous dise, euh, « Ben bah voilà, euh, écoute, cette couleur, ça ne te va pas du tout, ou cette, euh, cette coiffure, t'es pas belle comme ça, euh, ou alors, euh, bah écoute, c'est dommage que tu ne fasses pas de meilleurs résultats, tu n'arriveras pas dans ta vie à avoir un bon job si tu travailles pas mieux à l'école et tout ça vous êtes telle une éponge quand vous êtes enfant et ça s'insinue en vous jusque dans votre adn jusque dans votre inconscient le plus profond et après quand vous devenez adulte vous avez oublié tout ça mais votre inconscient lui n'a rien oublié tout est là et en permanence une fois adulte puisque quand vous êtes alors pardon non, je reviens un tout petit peu en arrière quand vous êtes enf enfant vous êtes une éponge et le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement en tant qu'enfant, c'est que la perception que vous avez de votre papa, de votre maman, c'est qu'ils qu sont des dieux vivants. Ils détiennent la vérité, la vérité immuable, absolue, et il n'y a pas à discuter. Donc ils deviennent vos référents absolus pour tout le reste de votre vie. Alors, vous allez peut-être me dire, bah, « Moi, ce n'est pas vrai, euh, déc... je me suis rebellée et j'ai décidé de faire exactement le contraire de mes parents. » Ok, je connais ça. <rire> je crois qu'on a tous plus ou moins passé par cette étape de dire, « Non, je ne serai surtout pas comme papa ou surtout pas comme maman. » Et qu'est-ce que vous observerez Que vous allez attirer des personnes qui correspondent exactement à ce que papa et maman vous ont transmis comme schéma. Tout ça parce que, non seulement votre inconscient l'a intégré comme programme immuable et absolu, comme vérité, mais parce que d'un point de vue énergétique, vous allez rayonner une certaine fréquence qui va correspondre à ce que vous êtes à l'intérieur. Et si à l'intérieur, vous pensez que vous ne valez rien, que vous êtes nul, euh, eh bien, vous allez attirer des personnes qui seront, vont faire des abus d'autorité sur vous, qui vont vous manipuler, qui vont vous utiliser pour leur propre profit. Un instant. Donc quand vous êtes petit, vous avez déjà tout qui est programmé et après une fois devenu adulte, votre cerveau n'a comme référence que ce qu'il connaît déjà. Et donc à chaque fois qu'il va avoir une situation inconnue, c'est la panique à bord et il ne pense qu'à une chose, pas à votre bien-être, pas au respect de qui vous êtes, pas à l'amour, non, il ne pense qu'à une chose, à la, votre survie. Le cerveau est programmé pour la survie. Et pour survivre, il a mis en place deux comportements qu'on retrouve chez donc 99% des personnes. Fuir ou se battre. Observez les situations que vous avez déjà vécues dans votre vie qui vous généraient un stress. Et observez quelles décisions vous avez prises. Par exemple, si vous avez la peur de perdre votre boulot, vous allez peut-être vous battre, vous allez tout faire pour conserver votre boulot. Admettons que vous ayez peur de perdre votre compagnon, votre compagne, vous allez tout faire pour récupérer votre compagnon. Donc, ce comportement-là, même si vous essayez de faire autrement, que vous êtes très intelligent, et ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, mais enfin euh, une femme intelligente ou un homme très beau, euh, ils n'ont pas de soucis, ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent n'a pas de soucis. Mais si, parce que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la relation affective ou la stabilité d'un travail qui va vous rendre votre équilibre intérieur. Vous pouvez avoir des personnes qui, qui débordent d'argent et qui vivent tout le temps dans la peur du manquer, de manquer d'argent. De manquer une personne qui aura vécu euh, le manque de nourriture à cause de la guerre, par exemple, euh, ça c'est la génération, par exemple, des personnes qui ont euh, 80 années ou 90 ans, qui ont vécu la Deuxième Guerre, ou des personnes qui ont vécu les tragédies euh, au, en Bosnie ou des choses comme ça, eh bien concrètement, ils ont vécu la peur, la peur de mourir, la peur de voir des êtres chers mourir, et leurs enfants qui ont entendu des bombes depuis tout petit vont inclure cette donnée-là dans leur inconscient. Et après, ils auront des peurs qu'ils ne pourront absolument pas contrôler, d'autant plus qu'ils ne se souviendront pas du tout de pourquoi ils ont ces peurs-là. Donc, vous voyez, déjà là, on a déjà euh, des paramètres qui vous montrent que c'est déjà compliqué parce que tout ça, c'est dans votre inconscient. Or, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à déloger, à trouver, à débusquer... Ce que votre inconscient fait tout pour maintenir caché, pour vous protéger. Alors, certaines personnes vont vous dire, il bah, faut tuer l'ego, il faut lâcher prise, euh, pardonne le passé, passe à autre chose. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible et je vais y revenir, je vais juste le noter pour ne pas oublier. Alors, on va revenir un instant. Je vous disais tout à l'heure que si j'étais là, c'était donc parce qu'il y avait, tout comme vous, euh, ce besoin de comprendre pourquoi j'avais vécu euh, des choses si compliquées alors que j'étais concrètement dans la gentillesse et le désir d'aimer et de partager et, et je ne me reprenais que l'énergie contraire, c'est-à-dire la méchanceté, euh, la maltraitance. À cette époque-là, clairement, je n'étais pas du tout consciente de ce qui se jouait sur un autre plan et je vais vous l'expliquer après. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai donc fait des thérapies, j'ai fait des régressions dans d'autres vies. Et oui, j'avais des prises de conscience, je comprenais en long, en large, en travers, pourquoi, parce que ceci, parce que dans une autre vie, j'avais vécu ça, et que donc, voilà, j'avais ça à régler, etc. etc. Mais ça n'avait jamais de fin. Je n'en finissais pas de faire des thérapies, de faire des stages de développement personnel, de pleurer, de taper, de crier, euh, d'être fatiguée, euh, et... Pour moi, ça n'avait jamais de fin. Et j'ai donc commencé à, à me désespérer, franchement, à me dire « mais ça sert à quoi ?» Et de temps en temps, je dis « écoutez, là-haut, moi j'arrête tout, si c'est pour ça, je fais du bien, on me dit que je fais du bien, mais n'empêche que concrètement, je ne vis pas dans l'abondance financière, je suis toute seule, je n'ai pas de soutien, je dois me débrouiller tout le temps, toute seule et tout gérer. Et pour moi, là, c'est stop, j'en peux plus, je suis à saturation. » À cette époque-là, j'étais en collaboration amicale et thérapeutique avec deux personnes qui avaient euh, suivi la formation d'une personne que peut-être vous connaissez, ou peut-être toi, Gwenoline, qui s'appelle Kishori Herd, c'est une Canadienne. Et cette personne, elle est canale aussi. Elle a écrit beaucoup de livres et c'est elle qui a remis, je dirais, en lumière la notion du point zéro. Et je vais l'aborder un petit peu après. Et cette notion du point zéro... Euh, je l'ai découvert donc euh, dans les années euh, 90 à peu près, début euh, 2000. Et donc j'avais deux amis qui suivaient cette formation et qui se rééquilibraient tout le temps. Euh, elles me rééquilibraient parfois et tout. Mais je vous dis, ça n'avait jamais de fin. On trouvait toujours encore, encore, encore des traumatismes à régler, euh, des, euh, euh, des mémoires d'autres vies, etc., etc. Et un jour, une de ces deux personnes que j'appréciais vraiment beaucoup, qui était aussi mais dans la gentillesse, euh, eh bien, elle en pouvait plus. Elle me dit "Écoute, moi, je jette l'éponge là. Je n'arrête pas de me rééquilibrer. Et, et pourtant, un peu le même constat que moi. Je suis seule. Euh, je n'ai personne pour me soutenir. Et je dois tout le temps me débrouiller toute seule. Et jamais j'ai de répit. Et là, j'ai eu." une première vision extrêmement importante qui, justement, a influencé tout ce que je vais vous dire après, c'est que j'ai vu un plafond. Il y avait réellement un plafond énergétique au-dessus de sa tête et elle ne pouvait pas, ou elle n'en avait pas le droit, à cette époque-là, je, je ne savais pas, je pouvais juste constater, observer qu'il y avait ce plafond et elle ne pouvait pas aller au-delà de ça. Elle était littéralement bloquée. Alors, bien sûr, je ne lui ai pas dit parce que c'était bah, ça aurait été juste de rajouter une information franchement pas du tout euh, bénéfique pour elle et euh, j'ai gardé ça pour moi mais je lui ai dit écoute je vois pas je sais pas je comprends pas c'est j'arrive pas à trouver ce qui bloque et ça c'était le début je peux dire vraiment de de mon questionnement de Comment ça se fait que ça n'en finit jamais et comment ça se fait que des personnes euh, qui ont une grande valeur de cœur sont comme ça mais coincées dans des dans, dans des dans des dans des dans des schémas vraiment répétitifs et très limitants. Un instant, est-ce qu'il y, y a déjà des questions ou bien Alors, on <rire> a des bons soirs et des merveilleuses soirées. <rire> euh, donc euh, oui, à ja, coucou Gwenoline, bonsoir Sylvie, merci pour cette conférence. Donc ça c'est Lauriane, Carole, Anne, bonsoir, merci pour cette merveilleuse soirée. Et donc nous avons... Euh, donc là j'ai pas le pseudo... Ah si c'est Julie. Bonsoir, merci pour cette vibra, c'est un beau cadeau. Pour ma part, j'ai deux choses qui me bloquent. La première, je n'arrive pas à gérer mon apport de nourriture. La deuxième, quand je fais un choix, je perds toute confiance en moi, je ne sais plus où je veux aller. Merci, belle soirée à vous. Donc ça, ça concerne beaucoup de monde. Merci pour ta question, Julie. Oui, alors je vais, je vais y venir après. Donc, tu peux juste me donner les deux, euh, les deux mots. Donc, c'est euh, le, le, le manque de contrôle par rapport à la nourriture, c'est ça Oui, je n'arrive pas à gérer mon, mon apport de nourriture. D'accord. Quand je fais un choix, je perds toute confiance en moi. Ok, d'accord. Ok. Alors, je le note et puis on reviendra dessus après avec grand plaisir, effectivement. Voilà. Voilà. Alors, ok. Alors, par rapport à cette histoire de plafond, donc ça m'a révoltée, ça m'a attristée parce que j'étais complètement dans l'impuissance. Je ne pouvais pas aider cette personne. Euh, et d'autant plus elle me tenait à cœur. Donc euh, oui, c'était compliqué. Euh, ne pouvant pas l'aider, elle, elle, elle s'est détournée vers d'autres thérapies, d'autres thérapeutes, et, et voilà. Et après le, le contact, c'est dissous pour euh, voilà parce qu'on avait chacun notre chemin de vie, et je pense que chacune on essayait de faire comme on pouvait. Et à cette même époque, le deuxième déclic, c'était euh, ce qui a été diagnostiqué comme un genre de burnout. Mais euh, moi, j'appelle ça toujours euh, une dissociation de mon être. J'explique je, toujours, c'est comme si on avait pris mon cœur, qu'on l'avait arraché de mon corps et qu'on l'avait bazardé je ne sais pas où. Et j'étais dans un processus euh, comportemental où il n'y avait plus que ma survie. Donc, la seule chose que j'étais capable de faire, c'est me protéger et couper tout contact avec l'extérieur, avec tout être humain, afin de rester en vie. Avais aucune, je n'avais aucune idée de ce qui se passait en moi, de ce que je vivais. Et là, j'ai dû faire quand même un appel à l'aide. Donc, je n'ai pas travaillé pendant quelques temps. Je n'ai vu personne pendant longtemps, pendant à peu près quatre mois. Euh, et là, j'ai rencontré un médecin psychiatre euh, qui m'a... Euh, expliquer, il était un peu spécial. Il faut dire ce qu'il est. J'ai eu beaucoup de chance, mais il n'y avait pas de hasard. Hein. Euh, J'étais prête à recevoir ça. Il m'a juste montré une image que vous connaissez peut-être. C'est l'image d'un être humain. Et on voit euh, des tas d'énergie qui vont du haut vers le bas et qui reviennent par les pieds. Et ça fait un circuit comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ne me demandez pas parce que dans ma vie, chaque fois que je reçois des infos, c'est en canal et, et on me demande de faire, mais on m'explique pas pour pas que mon mental commence à compartimenter et à limiter. Donc l'avantage, c'est que je ne sais pas toujours ce que je fais, mais au moins, euh, ça permet qu'il n'y a pas de limite dans, dans ce que je peux faire dans, dans ces cas-là. Et cette image, ça a été une révélation parce que m'est apparue. Euh, un chakra euh, que j'appelle le huitième chakra et tout d'un coup j'ai reçu des informations, des informations ça n'arrêtait pas, ça a été comme ça pendant cinq mois et j'ai tout écrit, j'ai écrit tout ce qui me venait et très rapidement j'ai pu euh, m'extraire de, de, de ce processus de survie et euh, à partir de là, alors on me dit qu'il est important que je transmette une information euh, entre peut-être parce qu'il y a des personnes qui sont dans le jugement. Euh, moi, j'ai toujours été pour les médecines douces, les médecines parallèles, pas d'antibiotiques, pas, pas de vaccins, enfin le moins possible et tout. Et s'il y avait bien une chose que je ne voulais pas, c'était des antidépresseurs, des trucs comme ça. Pour moi, c'était de la hum, « et il n'était pas question que je commence à prendre des trucs chimiques. Mais à cette époque-là, je ne dormais plus. Pour moi, dormir était égal à risque de mourir. Donc, j'étais en danger dans ma perception de mourir si je m'endormais. Donc, dès que la, le jour tombait, j'avais des montées d'angoisse et mon cerveau se commen commençait à, à entrer en hyperactivité pour m'empêcher de dormir. Donc, vous imaginez qu'il n'y a aucun être humain qui peut, qui peut tenir longtemps comme ça. Donc, il euh, n'y a pas eu d'autre possibilité que de me donner quelque chose pour que je puisse dormir. Alors, croyez-moi qu'il y avait une telle résistance en moi à dormir, une telle panique à l'idée de dormir et de mourir dans le, en dormant que euh, il a fallu chercher je ne sais pas combien de remèdes parce que au début on m'en donnait et ça m'excitait donc c'était pire et euh, donc c'est un processus de protection très actif chez moi. De nouveau, c'est pour vous expliquer que parfois il est nécessaire de prendre une béquille. Si ça peut vous permettre de retrouver une paix intérieure pour que vous puissiez faire le pas vers la guérison, alors c'est ok, d'accord Et parfois, il faut se retrouver à terre pour pouvoir toucher le fond des pieds, avec les pieds par terre, et remonter à la surface. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors, je peux vous donner un petit truc. Je n'ai eu aucun effet secondaire par rapport à ces médicaments parce que je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai été emplie de gratitude envers cette molécule qui m'a permis de m'assoupir, de dormir, et de me régénérer, et de me reconstituer une santé. Alors, si une fois que vous avez quelque chose à prendre, et que vraiment ça vous, ben ça vous agace, que vous êtes dans le jugement, que vous avez peur des effets secondaires, soyez dans la gratitude de ce que ça va vous apporter dans le moment présent, là. Ne vous inquiétez pas de demain et vous verrez que ça se passera bien. » Alors ça, c'était une petite parenthèse qu'on m'a demandé de faire, alors je le fais. <rire> je, je suis tout à fait OK avec ça. Quand j'ai reçu cet enseignement, j'ai compris euh, vraiment des choses que je ne peux considérer que comme extraordinaires. Parce qu'avec ça, vous allez avoir la compréhension de pourquoi vous avez vécu, vous aussi, des choses qui vous bloquent et que vous avez beau comprendre pourquoi ça bloquait, que vous aviez vécu tel traumatisme et que n'empêche que vous êtes toujours dans, ben, peut-être d'avoir des tocs, dans une dépendance euh, à l'alcool ou au jeu ou au sexe ou à je ne sais quoi, que vous êtes dans, dans la, le manque de confiance en vous, que vous attirez tout le temps des manipulateurs, que vous vous faites tout le temps abuser, euh, enfin, etc., etc., il y a euh, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, c'est ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Mais ce n'est pas tellement bien expliqué en fait. Hein. Et euh, dans ma conception, dans ce que j'ai reçu comme information, c'est en relation avec papa et maman. Alors vous savez déjà que tout ce que vous transmettent vos parents va être inscrit de manière indélébile jusqu'à un certain point, euh, vous verrez que c'est possible de, de, de rééquilibrer ça, et ça va influencer tout le reste de votre vie. Ça va faire que vous allez attirer des situations qui ne sont qui sont aux antipodes de ce que vous souhaitiez vivre, et euh, vous maintenir dans des schémas euh, de souffrance, de limitation, de peur, de croyances euh, tout à fait obsolètes, mais que vous n'arrivez pas à dépasser. Or, ce que j'ai découvert, et ça c'est très important. Euh, c'est que la plupart des thérapies ou des enseignements vous séparent les choses. Donc, on vous dit, il y a le spirituel d'un côté, il y a l'ego de l'autre côté. Donc, et souvent, on a tendance à dire, le spirituel, c'est bien, c'est de la lumière. L'ego, c'est mal. Il faut le mater, il faut le, le visser, il faut l'écrabouiller, voire il faut le, le tuer, il faut l'éliminer, l'éjecter. Or, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça vous augmentez une blessure que tout être humain porte. Allez, 99 la blessure de séparation. Cette blessure de séparation, elle vient du fait que, à un moment donné, on ne va pas entrer dans les détails cette fois-ci, mais à un moment donné, pour faire simple, vous avez quitté la source. On va l'appeler la source parce que je ne mets jamais de connotation religieuse dans, dans mes propos. Euh, donc, on va l'appeler la source, vous pouvez l'appeler Dieu si vous préférez, euh, le créateur. Moi, parfois, j'appelle le créateur unique, mais dans l'énergie de la création uniquement. Je, je ne l'assimile pas à un monsieur barbu sur un nuage. Et donc, quand vous êtes incarné sur Terre, vous vivez automatiquement la blessure de séparation d'avec la source. S'ajoute à ça le fait que vous n'avez aucun souvenir que vous étiez relié à la source, que vous émanez de la source. Donc, vous êtes déjà mal barré, si on peut dire ça comme ça, parce que déjà, vous vous sentez déconnecté de quelque chose, mais vous ne savez pas de quoi. Vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, mais vous ne pouvez pas dire quoi exactement. Et qu'est-ce que vous allez faire Pour la plupart des gens, vous allez chercher votre autre moitié, ce qui vous manque. Et vous allez tout le temps... Toute votre vie, cherchez ce qui vous manque. Alors après, vous, vous allez essayer de le combler de nouveau avec des activités, euh, avec euh, des loisirs, avec de l'argent, accumuler, accumuler, accumuler de l'argent pour essayer de remplir un vide que vous n'arrivez même pas à identifier. Mais vous vous dites peut-être qu'en accumulant de l'argent, vous vous sentirez mieux. Ou alors vous allez euh, euh, accumuler euh, des relations sexuelles. Ça va vous remplir pendant un temps, mais vous verrez bien au bout d'un moment que c'est le vide encore plus grand après parce que quand vous faites une relation euh, sexuelle, il y a tous les chakras qui se mélangent, et si vous êtes avec quelqu'un euh, qui, qui est comme un petit vampire, et eh ben il va vous pff, vampiriser vos, vos, l'énergie de vos chakras, et je peux vous dire que vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et, et après vous êtes juste dépressif euh, ou dépressif. Et surtout, vous, vous, vous perdez des, des ressources énergétiques très sacrées et très importantes pour votre ascension. Donc, ça va vraiment dans tous les sens ce soir. Donc, je non, c'est que... très très intéressant d'ailleurs. Oui. Euh, d'ailleurs, il y a Mireille qui dit « Bonsoir Gwénoline et Sylvie, bonsoir à tous. Merci pour cette conférence bien intéressante. » Merci, <rire> j'espère que ça va. Voilà, je sens qu'il y a un appel, donc vraiment, euh, je vais là où il y a un appel. Euh, même si vous, non, ceux qui écoutent aujourd'hui ne sont peut-être pas conscients qu'il y a un appel sur un autre plan pour les déculpabiliser, pour euh, leur faire prendre conscience, vous tous, vous faites tous ce que vous pouvez avec ce qu'il y a dans votre inconscient. D'accord Donc, peut-être que là, ben, il est important qu'on aborde des sujets. Apparemment, je pense qu'il y a vraiment euh, pas mal de personnes qui vivent de la culpabilité et qu'il est important que, euh, que de transmettre cette information, que vous êtes tous des êtres parfaits, mais que vous avez été programmés et que, euh, et que ces programmes, malheureusement, vous enferment et que ce n'est pas votre faute. D'accord Oui, il y, y a Brigitte qui dit euh, « Bonsoir, impatient alors, c'est Brigitte ou Pascal bon. Impatient de vous entendre, car j'ai aussi l'impression que ce, ce n'est jamais fini. Ouais. Ouais. Et oui. Et nous avons Ludivine qui nous dit « Je m'appelle Ludivine, je suis toujours bloquée dans mes relations amoureuses. Pouvez-vous m'éclaircir ?» Merci beaucoup. Alors, euh, Ludivine, ce que je vous propose, c'est de juste euh, rajouter un petit commentaire de euh, quel genre de situation euh, vous attirez. Est-ce que vous vous faites, -ce que, par exemple, vous attirez toujours un manipulateur Est-ce que vous attirez toujours un homme marié Est-ce que vous faites toujours des relations à distance euh, Est-ce que vous vous faites toujours abandonner pour une autre femme Juste en deux, deux lignes, euh, de mettre le, le schéma récurrent. Alors, le divin elle dit, c'est-à-dire toujours reproduire les mêmes schémas attirés vers les mêmes profils d'hommes. Ok, d'accord. Alors, on va le faire d'une manière générale. Euh, d'une manière générale, le schéma parental. Oui, euh, mais c'est quand même important que je revienne d'abord sur euh, l'ego et, et le spirituel. D'accord. Mais on garde tout ça. On garde tout ça, je répondrai à toutes les questions parce que j'adore répondre aux questions. <rire> euh, et puis, parce que chaque fois que vous osez poser une question, ça va servir à des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je reviens à cette découverte parce qu'elle est vraiment extrêmement importante et ça va déjà répondre à une multitude de questions. Rappelez-vous, je vous ai dit, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à l'extérieur est, est à l'intérieur. Donc, euh, votre tout ce que vous avez vécu avec votre maman biologique quand vous étiez enfant, vont personnellement, dans la méthode que j'ai créée et dans ma conception, me donner toutes les informations de ce, que, de ce qui vous empêche de vous ancrer à la terre mère. Dans le collectif, on parle de la terre mère et on parle du Père divin. C'est collectif. Même si vous êtes athée, même si vous êtes bouddhiste, c'est collectif. Il y a 2000 ans de judéo-christianisme qui nous ont donné, imprimé l'image d'un Dieu masculin, paternel, paternaliste même. Et dans le domaine spirituel, on est aussi ensemencé régulièrement par la terre mère, qu'on appelle Gaïa. Alors, il n'est pas question de dire que c'est faux ou que c'est pas faux. Hein? De nouveau, ce n'est pas là le, le propos. Le propos, c'est de vous expliquer que quand on vous serine à longueur de thérapie spirituelle, encre-toi Et que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas votre faute vous n'êtes pas un mauvais élève. Moi, je me souviens de quelqu'un, mais c'est dramatique ce qu'il m'a dit, thérapeute, thérapeute reconnu, qui m'a dit « Sylvie, écoute, c'est soit tu décides de t'ancrer, soit tu es foutu, et c'est même pas la peine de revenir. » Mais vous vous rendez compte de ce qu'il y a des gens qui sont capables de dire quand on entend des choses comme ça, le patient… Ouais, ouais, s'il n'y si a pas un, un thérapeute qui a un minimum d'affinité pour vous, de compréhension… Euh, très important. total et, enfin, et, et de communication oui. et un minimum de réalité oubliée Alors, c'est ça aussi, c'est que effectivement, euh, je dis toujours que Choisir une bonne thérapie, c'est bien, mais une, un bon thérapeute, c'est mieux. Parce que vous avez des thérapeutes euh, qui s'enferment dans une méthode et qui veulent vous l'imposer. Vous avez des thérapeutes qui ont complètement intellectualisé une méthode, mais ne l'ont pas vraiment vécu. Et vous avez des personnes qui ne se remettent jamais en question. Et moi, il m'est arrivé personnellement plusieurs fois le cas, euh, en tant que patiente, d'être obligée de mettre une limite à un thérapeute parce qu'il était clairement dans l'abus de pouvoir. Ne donnez aucun pouvoir, ni à moi, ni à qui que ce soit, euh, ni à un médecin, ni à un avocat. Ne donnez le pouvoir à personne de dire ce qui est bon ou pas pour vous. Vous seul pouvez ressentir ce qui est bon pour vous. Alors je sais que parfois c'est difficile parce que vous avez tous été tellement programmés à fuir ou à combattre que vous n'avez pas la possibilité de ressentir. Et puis il y en a d'autres pour leur processus de survie, vous devez tellement rester tout le temps fort que vous ne pouvez pas vous permettre, vous donner le droit d'aller dans vos ressentis, dans l'émotionnel, dans les sentiments parce que vous avez peur de vous écrouler. Donc je comprends tout à fait. Donc si on en revient à cette, histoire, à cette histoire, tout ce qui vient de votre maman, si vous avez eu une maman autoritaire, maltraitante, euh, qui ne vous aimait pas ou qui a fait une préférence pour un frère, pour une soeur ou qui avant même que vous arriviez euh, sur le plan terrestre était dans la souffrance d'être enceinte, euh, si vous êtes... Une fille, puis qu'on voulait absolument un garçon, même si quand vous êtes né, on dit « ah oh, ben, c'est pas grave, c'est une fille, c'est quand même chouette. » Vous portez ça dans votre inconscient. C'est dans l'énergétique. Toutes les, toutes les informations sont tout le temps en train de se diffuser à tout va. Et il n'y a pas de vide nulle part. Enfin, il y en a, mais de nouveau, c'est sur une autre, un autre plan. Donc, si on reste sur le plan vraiment de, de ce sujet aujourd'hui, il n'y a pas de vide. Partout, il y a des, des informations, il y a des peurs, il y a des croyances et on baigne là-dedans. Et donc, même si c'était que quelques instants que votre maman euh, euh, a souhaité que, que, que ça passe, a souhaité que vous soyez un garçon et que vous arrivez là euh, en pleine forme et à crier euh, la vie, eh bien, votre maman, si elle était en souffrance, vous allez porter cette souffrance-là. Et qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion alors là, c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est sur tous les plans. Ça va avoir des répercussions sur votre vie en tant qu'être humain. Donc là, on est vraiment au niveau de l'ego. Alors, ce que j'appelle l'ego pour vraiment schématiser de manière très simple, pour moi, c'est le physique, l'émotionnel, le mental. Point. On s'arrête à ça. Comme ça, c'est tout simple. Et puis, il y a déjà bien assez de travail à faire. Et donc, si... Vous avez vécu ça, vous allez penser que vous ne valez rien, que vous êtes indigne d'intérêt. Vous allez peut-être croire qu'il faut que vous en faillissiez toujours plus comme un homme pour avoir l'attention, l'amour, la reconnaissance, être payé, etc. Euh, vous pouvez avoir peur de décevoir les autres. Vous pourrez développer un côté masculin et mettre de côté votre côté féminin pour plaire aux autres, pour ne pas être jeté, etc. Enfin, ça, c'est juste un tout petit exemplaire de ce que vous pourriez développer. Mais si on va plus loin dans le raisonnement, au niveau du plan spirituel cette fois-ci, et c'est là que c'est magique et que c'est incroyable, c'est que ce que vous avez vécu avec votre maman biologique nous donne les informations de pourquoi votre âme ne veut pas s'ancrer. Et que ça ne sert à rien de faire plein de techni techniques pour vous ancrer. Parce que vous avez, ce que j'ai découvert, une résistance à l'ancrage. Et peut-être même plusieurs. Cette résistance à l'ancrage, elle peut être que venir sur Terre, de toute façon, c'est pourri, je vais souffrir, il n'y a que des guerres, les êtres humains sont dégénérés, il n'y a pas d'espoir, etc., etc. Et ces informations-là, personnellement, je vais les avoir de par votre vécu avec votre maman. Et je n'ai pas besoin que vous me racontiez votre vie. Il me suffit que vous me disiez « Maman absente, maman voulait un garçon, maman voulait une fille, euh, maman ne voulait pas d'enfant, mes parents ont dû se marier à cause de moi, euh, mes parents ne s'aimaient pas, mais ma mère était enceinte et moi, les, je découvre les résistances à l'ancrage. » Donc. Euh, vous voyez comme je deviens passionnée parce que vraiment quand j'ai découvert ça, quand on m'a donné ces informations-là, pour moi c'était une compréhension, un outil de compréhension qui allait me donner la base pour pouvoir créer ensuite euh, mes soins pour équilibrer les gens. Alors après, il y a le père biologique. Tout ce que vous avez vécu avec le père biologique nous donne l'information de pourquoi vous ne pouvez pas évoluer spirituellement. Et là, ça m'a donné l'explication par rapport à, souvenez-vous, cette amie, cette personne thérapeute qui faisait tellement de bien, qui faisait tellement d'efforts pour se rééquilibrer, pour guérir, pour avancer, pour s'améliorer, pour grandir, etc. Parce qu'elle pensait qu'elle n'était jamais assez bien. Et l'une de ses résistances, c'était ça. Tu n'es jamais, tu ne seras jamais assez bien, tu ne mérites pas d'évoluer, tu ne mérites pas de recevoir autre chose que les miettes. Donc, quand j'ai découvert ça, après, ben, ça a été le point de départ d'une quête, d'une recherche de toutes les résistances. À ce jour, j'en ai identifié environ 2000. C'est vous dire, c'est phénoménal. Et pratiquement à chaque nouvelle personne que je traite, je découvre d'autres cas. Alors, maintenant, comment on peut rééquilibrer ça Alors, ce que j'ai découvert aussi qui était vraiment intéressant, enfin… En tout cas, pour moi, j'espère que ça va vous intéresser. C'est aussi parce que mon objectif, c'est vraiment ça, c'est de vous donner des outils et de l'espoir que vous êtes coincé effectivement par votre inconscient. Vous êtes coincé aussi par les karmas. Les karmas, pardonnez-moi, c'est euh, un sacré piège. À la base, c'était là pour nous permettre d'expérimenter, pour nous permettre de découvrir toutes les facettes de la création et à un moment donné avec notamment malheureusement le judéo-christianisme et puis d'autres choses aussi et là je ne parle pas de la religion, je parle des manipulations qui ont été faites par des êtres humains qui avaient un mental, qui avaient des peurs et qui ont décidé d'asseoir leur pouvoir en générant la culpabilité comme si ce n'était pas déjà assez quoi et d'en rajouter encore avec des jugements et tout ça, ça crée des peurs. Et ce qui fait que tous les êtres humains actuellement baignent dans, dans une surinformation de peur. Donc comment voulez-vous avec ce que vous avez vécu avec papa, maman, avec tout ce que vous portez au niveau de votre âme, au niveau karmique, comment voulez-vous pouvoir penser que vous êtes digne? et je ne dis pas dans l'intellect, mais dans votre cœur, vraiment ressentir que vous êtes digne d'être aimé, que vous êtes digne de retrouver vos pouvoirs, que vous êtes digne de retrouver la santé, et que vous n'avez rien à craindre si vous vous ancrez, qu'on ne va pas vous brûler sur un bûcher, qu'on ne va pas vous violer, vous ne faites qu'assister à des tragédies, les médias ne font que transmettre ça. Donc, vous êtes prisonnier, non seulement de vos peurs, de vos croyances, mais aussi de vos vies passées, présentes et futures, et de tout ce que les gouvernements vous imposent par les médias pour bien vous faire rester dans la croyance et dans la peur que vous êtes des toutes petites choses insignifiantes. Un instant alors, on va aborder déjà si, si ça joue pour tout le monde. Euh, ce qui a été abordé là, au niveau du contrôle, du manque de confiance, du fait que c'est jamais fini. Et après, on verra s'il y a besoin que j'aille davantage dans l'explication euh, de la séparation et de réunir l'ego et le divin. Euh, alors, un instant. Clairement, euh, la quête de perfection et le contrôle pour moi sont intimement liés. Les personnes qui sont dans le contrôle sont forcément dans la peur. Alors pour toutes les personnes qui ont tendance à tout vouloir contrôler, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre si tout d'un coup il n'y a plus le contrôle Qu'est-ce qui va se passer de dramatique si tout d'un coup vous perdez ce contrôle Prenons un exemple. Admettons quelqu'un qui avait un père qui hurlait, qui piquait des colères et qui maltraitait, qui tapait sur sa maman, qui parfois tapait sur cet enfant. Cette, cette, cette personne, une fois devenue adulte, va avoir très peur de l'autorité, va peut-être complètement tétaniser à l'idée d'avoir affaire à la colère des autres mais pourrait même avoir une terreur, une panique profonde de sa propre colère. Donc, cette personne, probablement, va tout faire pour museler sa colère et tout faire pour ne jamais prendre le risque de faire du tort à quelqu'un à cause de sa colère. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne Elle va accumuler, accumuler. Chaque fois qu'on lui manquera de respect, elle va se taire, elle va accumuler. Chaque fois qu'on va la maltraiter, l'humilier, elle va accumuler et à un moment donné, elle va exploser et c'est là que peut-être elle va commettre l'irréparable c'est là que vous avez des gens qui sont dans un tel état de souffrance d'humiliation, de maltraitance euh, de mauvaise estime de soi de désespoir qu'elles n'ont pas d'autre solution de mettre un terme à la cause de la souffrance et si c'est par le fait de, de, de taper une autre personne eh bien, elles le feront. Ça pourrait être même de taper à mort. Et dans ce cas-là, ce n'est pas pour justifier ni pour, euh, pour trouver des excuses. Hein. Juste, je vous explique. C'est que dans des accès de souffrance comme ça, il y a un moment donné, il y a une telle accumulation de souffrance, de non-dit, de maltraitance que la personne a accepté de recevoir et d'intégrer qu'il faut que ça sorte. Ce n'est pas un hasard s'il y a des thérapies où on vous propose de taper sur des coussins où on propose d'aller dans la nature et d'hurler. Moi-même, je le conseille à des personnes quand il y a ça. Mais surtout, ce qui va être important, c'est de redonner l'information au cerveau que la colère n'est pas dangereuse, que la personne peut vivre en sécurité face à la colère de l'autre, qu'elle peut garder son équilibre, sa stabilité, sa sécurité intérieure, même en cas d'abus d'autorité, qu'elle peut se positionner sans forcément aller dans la colère et ça ne suffit pas de le lui dire, ça demande de le rééquilibrer dans l'inconscient et c'est pour ça que maintenant à mon avis les thérapies qui vont vraiment fonctionner c'est toutes celles qui s'adressent à l'inconscient et à tout ce qui a été tapis au fin fond de l'inconscient pour vous protéger, malheureusement ça se retourne contre vous c'est ça le problème. Ce n'était pas prévu au départ. Ce n'était pas prévu que vous vous enfermiez ou qu'on vous donne des programmes pour vous enfermer toujours plus dans vos peurs. Mais voilà, une fois que vous êtes pris dedans, que vous êtes pris dans la roue des karmas, eh bien, c'est coincé. Et il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher les résistances qui font que vous êtes terrifié à l'idée de vous incarner complètement ou de vous ancrer ou de vous enraciner ou que vous êtes terrifié L'idée euh, de prétendre que vous êtes divin, que vous êtes pure lumière et de le vivre un instant, donc par rapport à cette histoire de contrôle, et du vous voyez que le manque le contrôle, forcément, il euh, y a un manque de confiance en soi parce que quand on a confiance en soi, on n'a plus besoin de contrôler, et là aussi, je sais de quoi je parle, puisque rappelez-vous, ancienne timide maladive, euh, donc à partir de là, je n'ouvrais pas la bouche, mais à 14 ans. J'avais 14 ans, et là, je suis partie en Grande-Bretagne, et là, il s'est passé quelque chose. Vraiment, euh, j'avais le choix, et j'ai fait un choix vraiment conscient. J'ai compris que si je ne faisais pas le pas d'aller vers les autres, les autres ne viendraient pas vers moi, à part s'ils si avaient envie de se confier parce qu'ils sentaient bien que moi, j'étais une tombe de ce côté-là. Mais moi, je recherchais profondément le contact avec les autres. Alors, je peux vous dire, j'ai dépassé ma peur, la peur du jugement, la honte même. Qu'est-ce qu'on va penser de moi, mon Dieu Et tout ça. Et j'ai osé, j'étais rouge, je, je transpirais tellement, j'étais mal à l'aise, mais je l'ai fait parce que c'était une question de survie. J'ai combattu mes peurs. J'ai combattu toutes les peurs assimilées, reliées à, à, à cet acte-là. Si vous ne dépassez pas vos peurs et que vous restez sous, oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que on peut le faire en allant, en passant au travers de ces peurs, et oui. on peut le faire en séance, comme avec toi ou d'autres personnes. C'est-à-dire que d'aller traverser ça dans l'inconscient, parce que tout, tout est logé, toute la base des programmes sont dans l'inconscient, oui. qui bouge par des peurs de tout. Et en fait, soit on passe dans la vie. Il y a des gens, ils ne sont pas spirituels, mais ils passent à travers leurs peurs. Ils y vont quand même. Oui, Donc, ils font sauter toutes leurs charges. Soit on fait des séances, on peut même faire les deux. Hein. Oui. Vivre le quotidien normal et puis se forcer à passer à travers un truc qui nous fait très peur. Parler à quelqu'un, voir quelqu'un dont on est amoureux d'y aller, oui. euh, prendre un coup de, passer un coup de fil, euh, demander une augmentation à son patron. Alors on peut passer à travers toutes ces peurs et on fait sauter plein de charges. Sauf que les, on, on ne s'en rend pas compte, mais on a une libération et on croit que c'est c'est juste, mais en fait, on a fait sauter des charges profondes ou oui. moins profondes. Et, euh, et donc, ce que dit Sylvie, ce qui est dans l'inconscient, donc tout, vous voyez bien que toutes mes vibrations sont dans ce sens-là, c'est très juste et c'est sur ça que je veux aussi euh, permettre de, de vous amener aller plus vite faire le travail parce que ce n'est pas infini. Pas Exactement. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que j'ai découvert, c'est que donc on n'a plus besoin d'aller chercher les traumatismes. Euh, les... parce que sinon ça n'en finit plus imaginez toutes les souffrances les... les événements que vous avez vécu dans votre vie et après imaginez vous multipliez ça à la puissance 10 000 parce que vous avez des dizaines, des dizaines de vies ouais. peut-être même des centaines de vies des billions, ça s'appelle des billions de vies <rire> donc imaginez c'est juste pas possible alors c'est vrai que je, je ne dénigre vraiment aucune thérapie parce qu'elles ont toutes leurs raisons d'être. Maintenant, tout dépend de la motivation de chacun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus nécessaire de revivre les situations de souffrance. On n'a plus besoin de passer par ça et il suffit de simplement identifier ce que vous, avez, vous portez de papa et de maman au niveau des croyances et des peurs pour avoir les informations sur les autres plans. Euh, par exemple, je vous donne un exemple euh, on en revient euh, à, à cet exemple ben voilà, d'un enfant qui avait une personne, euh, un parent très colérique et qui aura très peur de l'autorité moi je ne vais pas rééquilibrer par exemple euh, l'événement qu'il a été battu par son papa je vais rééquilibrer les croyances et les peurs qui en découlent et ça je ne peux pas vous expliquer je peux juste constater que ça marche, ça fait une espèce d'effet domino c'est comme une toile euh, et, et, et ça va se diffuser au niveau énergétique mais parce qu'on travaille sur d'autres plans et en travaillant dans la multidimension, imaginez le système des poupées russes, on pourrait dire que votre ego, c'est-à-dire votre physique, votre émotionnel votre mental, sont un système de poupées russes, le plus petit, la plus petite poupée ce serait le physique, ensuite vous avez euh, l'émotionnel, on pourrait dire, et ensuite le mental. Certaines personnes ne seront pas d'accord, hein, et, et, et j'accueille, mais dites-vous qu'il y a un moment donné, il y a un niveau d'interprétation qui va différer d'une fréquence à l'autre, donc d'une personne à l'autre. Et tout le monde a raison, d'accord et une des poupées russes énormes, c'est votre moi spirituel ou votre moi supérieur. Et celle-ci, quand on travaille en collaboration avec cette partie de vous, c'est immédiat, il n'y a plus de notion du temps. Et ça va dissoudre, rééquilibrer directement vos croyances et vos peurs. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de charge du tout de l'événement. Ça ne va plus avoir d'influence du tout sur votre comportement, euh, sur vos peurs il n'y aura... a plus besoin de dissoudre, on va simplement rééquilibrer. C'est tout à fait ça, c'est tout résumé, c'est tout à fait ça. Bon, bah, Et... au revoir. <rire> non, non, non, mais voilà, après, comment on fait, euh, oui. voilà, donc, juste, avant qu'on prenne les questions, comment on fait, soit vous avez d'excellents thérapeutes par rapport à ça, ou soit vous avez compris euh, des choses. Euh, Alors, c'est important de l'expliquer. Voilà, il y a Sylvie voilà. qui donne des consultations, il y a des ateliers qui vont suivre là, que je me réjouis vraiment de d'animer avec Sylvie et qui me tiennent très très à cœur parce que qu'est-ce qui me tient à cœur moi c'est d'aider le plus grand nombre et aider les plus grands nombres ça veut dire de euh, libérer ce mental qui réagit à tout oui. euh, cette inconscience qu'il y a pour élever le niveau de conscience oui. pourquoi Parce que si j'arrive à transmettre des infos et que chacun glane ce qu'il veut comme moi j'ai pu glaner ailleurs dans les livres, dans les, dans les, dans les rencontres j'ai augmenté mon niveau de conscience oui. Et c'est pas drôle si on est conscient tout seul. Moi, j'ai envie que tout le monde soit conscient, et pour oui. vivre en harmonie avec tout le monde. Parce que des fois, je rencontre des gens qui n'ont pas de conscience, qui, font, qui peuvent brutaliser les animaux et tout, mais je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils ne sont pas conscients. Donc, je ne peux pas me mettre en communication avec eux, je ne peux même pas travailler avec eux. Et c'est douloureux, c'est douloureux de voir des gens… Voilà, nous, on est sur un réseau, où on a de la conscience, et, et même si on n'a pas les mêmes niveaux de conscience, on on évolue tous, on, on se transmet des infos grâce à vos questions et tout ça. Mais tout ça, voilà, tout ce qu'on fait, Sylvie, moi et les autres intervenants, c'est pour augmenter le niveau de conscience, plus il y a un nombre de personnes qui passent un cap sur cette planète, plus les autres vont être Ça. Donc c'est très important. Voilà. Je te alors, laisse parler. Pardon. Non, non, mais je t'en prie, mais c'est vrai qu'il y, y a tellement à dire, euh, et, et je sens qu'il y a un appel vraiment de, de, de continuer à, à, à comprendre. alors, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que tant que vous vivez dans la séparation euh, dans la, qui est générée à cause de la peur principalement de vos croyances, eh bien, vous ne pouvez pas ascensionner, ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux euh, dire ce que ça veut dire ascensionner Parce que alors, il y a ah, personnes oui. qui m'ont posé la question peut-être. Oui. Alors, ascensionner, c'est justement, c'est redevenir un. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une mauvaise interprétation euh, pendant les années 80, même début 2000, où on nous a fait croire que pour ascensionner, il fallait tuer l'ego. Il fallait euh, euh, méditer pendant des heures. Enfin, on n'arrêtait pas de nous dire, il faut, on doit. Et euh, ceux qui me connaissent, ils savent qu'il y a deux mots tabous chez moi, c'est devoir et falloir. Euh, dès lors que quelqu'un vous dit, vous devez faire ça ou il ne faut pas faire ça, euh, c'est le mental il n'y a pas d'amour là dedans donc déjà c'est de vous ramener plutôt que de vous dire qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire c'est de ramener à qu'est-ce que vous ressentez juste de faire pour vous et ça tant que vous êtes dans la blessure dans vos blessures, ben, c'est la panique à bord donc euh, c'est pas possible alors pourquoi vous restez coincé dans votre mental euh, donc oui le processus d'ascension c'est vraiment ça C'est on inclut la lumière Ici et maintenant dans nos corps en tant qu'êtres humains. on ne va pas s'envoler ailleurs et c'est un processus qui va prendre environ 300 ans. C'est une étape après l'autre. Alors, vous allez dire peut-être « Oh, ben super, dans 300 ans, moi, je ne serai plus là. » Ça, on ne sait pas. <rire> euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà faire en sorte de vous sentir aligné, en accord avec ce qui se passe, paisible, dans la non-attente que les autres changent, en étant en paix à l'intérieur de vous et en ayant la capacité de vivre en harmonie avec qui vous êtes. L'ascension, c'est déjà d'accueillir, de réunir votre ego et votre partie spirituelle plutôt que de continuer à croire que vous devez développer uniquement le spirituel au détriment de l'ego qui va hurler sa souffrance, qui va se sentir abandonné et qui va vous faire vivre des, des, des, des, des, des situations jusqu'à ce que vous le regardiez dans sa souffrance parce que votre ego, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'existait pas vous avez pendant des milliers d'années nourri les L'ego de vos peurs, de vos croyances et le matérialisme n'arrête pas de se, de se développer. Donc, l'ego, c'est devenu quelque chose de concret. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si, poum, claquement de doigts, c'est fini. Ah ben, bah, je vais me mettre en méditation. Mon ego n'existe pas. Je vais faire euh, euh, la, la loi de je, de je sais pas quoi, de répéter 10 millions de fois je n'ai pas d'ego, je n'ai pas d'ego, je n'ai pas d'ego. Il faut arrêter, il va, il va vous hurler sa souffrance. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas souffert. Vous avez souffert. C'est une réalité. Dans votre dimension humaine, c'est une réalité. Et il n'est pas possible d'ascensionner et de guérir si vous ne réunifiez pas ce qui a été séparé. Je vous donne un exemple concret. L'ombre, la lumière, la joie, la tristesse, la paix, la colère. Dès lors que vous voulez expérimenter uniquement la paix, uniquement la joie, vous créez un déséquilibre. Et il y a une seule loi dans tout l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Et elle se manifeste sur tous les plans, y compris sur la planète Terre. Un instant. Ok, on me dit que c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Oui, je, je ressentais ça aussi. Euh, donc déjà, merci beaucoup, parce que tu es tellement passionnée, tu nous donnes beaucoup, beaucoup d'infos. Et c'est merveilleux. Alors, on peut, je, on je vais... On prend questions. Les voilà, exactement. Après, voilà, on prend les questions déjà. Alors, tout d'abord, euh, au niveau du contrôle, dès lors que vous avez un manque de confiance en vous, que vous, vous avez une peur, vous allez chercher à contrôler. Hein. Euh, le manque de confiance est complètement lié au manque d'estime de soi, à la base, de toute façon, ça sera toujours le manque d'amour de soi. Et ça, je sais que tu l'as déjà beaucoup abordé aussi. Euh, maintenant, par rapport à ce jamais fini, du moment qu'on rééquilibre, c'est-à-dire qu'on cesse de vouloir simplement expérimenter une chose et qu'on cesse de, de vouloir vivre d'une manière très limitée, eh bien, vous ne répéterez plus les mêmes schémas, ce sera terminé. Oui, c'est instantané. C'est immédiat et c'est définitif à une seule condition. Parce que maintenant, euh, il est important, je sais que pour certaines personnes sonne, c'est compliqué euh, à entendre, mais... On ne peut plus être dans l'assistanat. Et ça aussi, je sais que tu l'as déjà répété. Euh, chacun est responsable de son processus de guérison, d'évolution, de, de, de bien-être ou de mal-être. On oui. ne peut plus donner ce pouvoir-là à une personne extérieure. Il faut autonomiser, en fait, le but, ce que tu proposes, c'est d'autonomiser chaque personne. Oui. Et ça, c'est... Je fais, je fais le plus gros du travail. C'est-à-dire que je vais rééquilibrer tout ce qui est dans votre inconscient et qui vous limite mais si vous, vous ne faites pas euh, la, la suite, oui, et la suite, elle est à la fois compliquée et facile. C'est-à-dire que dans le protocole que j'ai mis au point, les gens doivent se respecter. Il n'y a pas d'autres règle. Et là, je suis obligée d'utiliser le devoir parce que c'est un acte de reconnaissance que vous êtes réellement des êtres divins, sacrés, précieux, incarnés sur terre et qu'il n'est pas tolérable ni acceptable d'accepter d'être maltraité Alors, il y a la définition de l'éthique qui est intéressante. Si vous avez l'occasion de regarder sur Internet ce que veut dire éthique, ça inclut aussi la responsabilité envers soi-même et envers les autres. Ah, oui. Quand on a ça, eh bien, déjà quand on arrive à respecter ça, c'est bien, c'est pas évident, mais quand on enlève justement des charges, euh, quand on rééquilibre ça, on arrive à être plus responsable. Mais c'est stupéfiant on se dit oui. « mais qu'est-ce qui se passe ?» c <rire> Et c'est important, parce qu'après, du coup, il faut continuer d'être responsable comme ça. Et... Alors, oui, c'est très important ce que tu dis, euh, parce que beaucoup de personnes ont peur de cette notion de responsabilité. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est très simple. Oui. Alors, la responsabilité, c'est quoi C'est redevenir maître et co-créateur de sa vie. Ça n'est pas d'avoir des lourdeurs supplémentaires, des fardeaux supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose que je rééquilibre très souvent. Ça, c'est une très mauvaise croyance, hein, parce que les gens croient vraiment que la responsabilité, c'est le grand danger. C des... oui. Mais ça n'a rien à voir. La responsabilité, ça veut dire qu'on arrive à gérer à tous les flux facilement. Enfin, que on est responsable, on prend acte de, de, nos, euh, bah, de nos actes. C'est-à-dire qu'on assume nos actes. Et quand on les assume, on est fier de nous positif ou négatif. Et ça permet de ressentir à ce moment-là ce qui est juste ou pas pour vous, et de ne plus vous laisser aspirer par ce que les médias vont vous communiquer, ou par ce que le médecin vous dira, ou parce que moi je vous dirai dans une consultation de, euh, de voyance, sachant que après, euh, quand vous avez rééquilibré ça, la voyance n'a plus de sens hein, parce que votre avenir va se transformer au fur et à mesure que vous allez libérer vos, vos croyances et vos peurs. Donc, ce qui était avant une espèce d'avenir immuable avec une ligne droite, eh bien, tout ça, c'est fini. Et à chaque fois que vous allez prendre la responsabilité de faire un choix conscient dans la liberté, dans le véritable libre choix et le libre arbitre, eh bien vous allez ouvrir un Nouveau potentiel, et à ce moment-là, il ne peut pas se passer de choses négatives en soi, c'est plus possible. Tout à fait, bravo! <rire> <rire> non, on adore être avec vous et on, on se sent complètement vibré de pouvoir communiquer des informations qui nous, nous ont aidés, qui nous ont transformés. Donc, euh, voilà, c'est tout, c'est pour ça qu'on est contente. Voilà, et, et, et moi, c'est pour ça que je suis passionnée, parce que euh, ben, ces 18 ans de recherche, je peux dire c'est une quarantaine d'années de galère, euh, et, et, et voilà, et j'ai juste envie de, de… Mon plus grand souhait, c'est que les thérapeutes, les médecins, les psychologues, les psychiatres, arrêtent d'avoir peur de perdre leur pouvoir Arrête d'avoir peur de perdre leur clientèle. On peut collaborer. Je collabore avec trois psychiatres. Il y a une raison. Et je ne leur vole pas leur clientèle. Ils ne volent pas la mienne. Mais il y a un moment donné, il peut y arriver qu'une personne m'appelle, me dise ouais, « Voilà, Sylvie, ceci, cela. » Et je dis « Écoutez, euh, les soins, ce n'est pas le moment. Ça va être trop puissant. Ça va trop vous, vous, vous demander d'énergie. » Allez d'abord peut-être voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture ou allez peut-être d'abord vous faire masser, faites du Reiki ou allez voir un psychologue. Vous avez besoin d'être soutenu chaque semaine minimum. Vous avez besoin dans votre processus de divorce, euh, de licenciement abusif. Là, je ne suis pas la personne la plus adaptée. Après, oui, quand vous aurez retrouvé un minimum d'énergie, de stabilité, on, on fonce, on y va. Mais... Y, Chacun à sa place, tous les thérapeutes. Ce qui est terrible, c'est de penser qu'il que y en a qui ont la science infuse. Je ne sais pas tout, je ne peux pas tout faire. Et, et où est le problème Tout à fait. Sylvie, je t'adore. Moi aussi. Pour répondre aux questions. Vas-y <rire> Mais alors, les, les, là, tu as répondu aux questions par rapport à la nourriture, par rapport au fait du chemin L Tous les problèmes de nourriture sont liés à une, à, à la, au contrôle et au fait qu'à un moment donné, il faut que ça lâche quelque part, sinon vous allez mourir d'un infarctus à cause du stress que vous vous mettez. Et après, il euh, y a aussi une, parfois une question d'image de soi, surtout dans l'anorexie. Mais pour tout ce qui est par exemple compulsion alimentaire, c'est tout pareil au même pour moi, c'est lié au contrôle. D'accord, alors merci beaucoup. Ça c'est quelque chose peut-être... Alors, si je m'entends. Mais si c'est pas assez clair, alors euh, on peut me poser d'autres questions, hein Pas de souci. Voilà. Après, donc il y avait un autre chose. Après, est-ce qu'on va, on va euh, vérifier ce qu'il y a dans les ateliers C'est-à-dire que les ateliers, c'est pacifier les colères et les tristesses. est-ce qu'on des choses sur la notion de contrôle dedans alors, euh, non, mais ça va permettre euh, de, de mettre vraiment euh, la paix, l'énergie de paix et de mettre justement en équilibre paisible des situations. C'est la base quoi, la mais mieux que, enfin mieux que ça, j'ai envie de dire des situations très concrètes. C'est-à-dire que dans les trois ateliers, euh, je vais vous accompagner en expansion de conscience, c'est-à-dire que je vais vous amener à visualiser et même si vous n'arrivez pas à visualiser, moi j'ai cette capacité de, de, de vous emmener dans un état très rapidement de, de, de détente extrêmement profonde et ça va fonctionner. Et euh, il vous suffira d'écouter ma voix et ça se fera. Et je vous amènerai à rencontrer une une, une peur, une colère à vous rencontrer un aspect du féminin un aspect du masculin sur le plan négatif pour chaque fois vous permettre de mettre ça dans l'amour, dans la paix dans la lumière et votre cerveau il va prendre l'information et après vous aurez un outil tous ceux qui, qui participeront à l'atelier auront l'outil après parce que je suppose que tu, tu c'est en rediffusion, c'est à vie Les Voilà. Sont... Et, et donc chaque personne pourra euh, le réécouter pour l'utiliser d'une manière très précieuse Précise, dans une situation de souffrance et après avec le champ de guérison des pléiades on va sur un plan multidimensionnel euh, et là on va dissoudre littéralement les personnes pourront mettre une intention euh, de dissoudre euh, bah, des peurs des tristesses des colères euh, euh, des souffrances et ça sera rééquilibré bon ça ce, cette chose là je l'ai vécu avec toi c'est assez incroyable donc euh, voilà j'ai eu la chance euh, tu m'as offert ça euh, quand on s'est rencontré un, un, un, une petite partie et euh, je dis oui, bah, d'accord. Toi, j'aimerais bien que tu passes sur le grand changement. <rire> Alors, c'est vrai que le champ de guérison des étoiles, euh, le champ de, des pléiades, enfin, je sais pas trop comment encore vraiment l'appeler, mais euh, ça va très, très, très loin et euh, ça travaille sur huit dimensions de votre être. Donc, euh, que ça soit physique, émotionnel, mental, spirituel, euh, karmique, euh, euh, des implants énergétiques au niveau de l'âme. Euh, mais simplement que là, euh, là, je ne fais plus rien quelque part. Et, et c'est important, important que tu le vives, euh, que, tu, que tu puisses comprendre comment ça se passe pour que tu puisses aussi, toi, partager euh, ton expérience par rapport à ça. Parce que c'est difficile à expliquer. Justement, je ne peux pas l'expliquer. Ben voilà <rire> euh, En fait, ce qui se passe, c'est ce qui est vrai pour moi est vrai pour moi, ce qui est vrai pour vous est oui. vrai pour vous. Donc, je ne peux pas vous imposer ma réalité. C'est sûr que il euh, y a, y a des. je me suis sentie mieux, c'était un moment où j'étais plutôt bien, mais euh, j'ai senti une grosse libération, d'une grosse tristesse que je portais et mmh. que je pensais avoir résolue en partie, mais c'était un truc beaucoup plus loin. Et euh, c'était intéressant. C'était très... Bon, évidemment, j'en fais beaucoup de... Je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de soins. Et euh, là, j'ai suis... appelé... En fait, ce qu'il y a, c'est que dernièrement, ces derniers mois, j'ai appelé des thérapeutes avec des valeurs, une éthique en place, mm -hmm. euh, et euh, des grandes valeurs. Et j'attire toutes ces personnes-là en ce moment, pour vous, forcément, pour moi aussi, pour vous. Et euh, Sylvie, je me suis dit, Ça y est, c'est ce que je t'ai dit. Hein. » Je t'ai dit « Ah oui, d'accord, c'est bon. » Il y a des <rire> personnes qui arrivent et c'est beau. Donc, euh, voilà, mon expérience, c'est ça pour le moment. Et puis, je me réjouis de partager les trois ateliers. Euh, puis, je pourrais en dire plus après, peut-être vous aussi. <rire> oui, mais c'est-à-dire que chaque personne va de toute façon le recevoir différemment. Hein. Donc, c'est ça, quand on travaille dans la multidimension… Euh... Toi, tu vas recevoir quelque chose, une autre personne, autre chose. Euh, c'est pour ça que, voilà. Mais de toute façon, quand on fera l'atelier le, sur, euh, euh, sur euh, les pacifications, euh, moi, ce que j'avais vraiment envie, c'est d'offrir des outils dans le concret de la souffrance de l'être humain. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une thérapie, tout le monde n'a pas le temps euh, ou l'énergie. Là, vous aurez des outils. Et, et, et quand vous aurez ben, une tristesse par rapport à une situation, vous pourrez utiliser ça, ce sera bon. Quand vous aurez une colère par rapport à quelqu'un, vous pourrez utiliser ça, ce sera OK. Donc, c'est vraiment des outils là de… On est dans l'humain tout en donnant accès à une possibilité de libérer sur d'autres plans aussi. Mais par rapport à vraiment des problèmes bien humains. Et ça, c'est important. Oui, parce que pour l'instant, nous sommes dans des corps humains. Même si nous sommes oui. des, des êtres immortels, nous sommes dans un corps en chair qu'on fait fonctionner oui. et qui n'est pas qui a, qui a ses limites, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie euh, oui. euh, déterminée. et bien, autant s'en servir le mieux possible pour, euh, pour Alors, grandir la conscience. Je ça. suis obligée de, de te contredire sur ah bon la, durée, la durée limitée du corps. Elle peut s'allonger oui, mais elle est peut voilà. s'allonger, elle peut, ah, oui. Elle peut se durer… Euh, oui, oui. Mais voilà, elle est quand même limitée, l'être, il est oui. immortel. Absolument, voilà, c'est ça, absolument. On ne peut pas tuer un être, c'est-à-dire on peut faire tout ce oui. qu'on veut. On peut que le limiter dans un corps, mais oui. on ne peut pas le tuer. Absolument. Un corps, dans ce on, sens. Peut le, on peut le tuer, il peut vieillir. Voilà, donc l'être, il peut évoluer dans un corps, et autant faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, voilà, absolument. Alors, euh, les questions. Oui, mais oui, mais moi oui. j'ai oh, hein. Oui. <rire> Alors, euh, tu avais, avais noté les questions, tu as répondu à toutes euh, Oui, mais j'avais que trois points. Hein. Par contre, j'ai un, un écho maintenant. Ah, ok. Donc Tu peux débrancher le je... tien et le rebrancher. Alors, ça va comme ça, c'est parfait. Alors, là, nous avons Julie Kim. « Bonsoir, merci pour cette vibra, c'est un beau cadeau. Pour ma part, j'ai deux choses qui me bloquent. » Ah oui, non, mais ça j'ai déjà fait. Pardon. oui. Alors, ça a remonté. Donc, lis-moi. D'accord, je te lis. <rire> ok, c'est drôle, mais ce n'est pas vu. C'est un si appel, c'est un véritable on appel, on y va <rire> Bonsoir Sylvie et Gonoline, merci pour cette vibra. Peut-on faire quelque chose Pardon, faut que je encore. Peut-on faire quelque chose pour assouplir les résistances, la difficulté à pardonner, les personnages de notre histoire transgénérationnelle, le relationnel homme-femme, homme donc femme-homme, dont on a du mal à se démêler, ainsi que des peurs. Merci pour tout, Dominique au féminin. Ça fait beaucoup de questions. Oui, je vais te le <rire> Alors, Pour assouplir les résistances, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, moi, je ne les assouplis pas, je les rééquilibre. Voilà. Euh, comme Pourquoi assouplir alors qu'on peut rééquilibrer et puis comme ça, c'est réglé définitivement. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, comme ça, pour ça, moi, ça, c'est très clair là-dessus. Euh, pour, maintenant pour, il faut déjà les débusquer ces résistances hein, et tout seul ce n'est pas possible euh, même moi je veux dire euh, on pourrait se dire ouais mais tu as des dons et tout bah oui j'ai des dons euh, je suis peut-être douée pour les autres mais on sait très bien que pour soi c'est compliqué d'autant plus que c'est dans l'inconscient donc vos résistances n'oubliez pas c'est un processus de protection pour vous maintenir en vie, quoi qu'il arrive, et vous pousser soit à fuir, soit à combattre. Donc, c'est très limité comme choix. Euh, pour identifier des résistances, je vous ai dit, j'en ai trouvé jusqu'à maintenant à peu près 2000. Euh, et, et, et donc, maintenant, il y a quand même des choses qui sont récurrentes, du fait que je connais bien le schéma parental, et puis ça, directement, je saurais. Mais on va les mettre dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire le point où tout coexiste en harmonie, l'ombre, la lumière, le bien, le mal. Euh, c'est ça aussi l'ascension. Le processus ascensionnel, c'est de réunifier euh, l'ombre, la lumière le, et tout ce que vous avez séparé euh, euh, avec le manque de confiance ou l'incapacité de pardonner. Alors, le pardon, c'est très important. C'est comme le lâcher prise. Ça ne se fait pas sur commande. Arrêtez avec ça. Euh, c'est comme l'ancrage, ça ne se fait pas sur commande, pas, euh, on ne peut pas le, le, le, le obliger quelqu'un à pardonner, à lâcher prise si vous avez une colère, une souffrance derrière, euh, moi je suis désolée, euh, il est important euh, dans ma conception de reconnaître la souffrance, de nouveau on écoute la souffrance de l'ego euh, vous ne pouvez pas faire comme si euh, celui qui vous a trahi, celui qui a abusé de vous, celle qui vous a manipulé, qui vous a spolié, qui vous a escroqué, vous ne pouvez pas faire comme si ça ne s'était pas passé et puis de passer à autre chose. Ça, c'est bien joli, mais voilà. Donc, moi, je vais rééquilibrer dans ce cas-là l'incapacité de pardonner. Je vais la mettre au point zéro et pour mettre au point zéro, ben, je vais euh, mettre l'énergie exactement. Contraire en face et je vais faire mon protocole. Donc, par exemple, euh, l'incapacité à pardonner et la facilité à pardonner. Ça a l'air très simple comme ça, mais il y a quand même un peu hein, tout un protocole autour. Mais c'est juste pour vous expliquer. Tant que vous voulez vous, vous voulez vous forcer à pardonner, vous êtes dans le mental et vous êtes dans la non écoute de votre souffrance. Alors, je dis pas que vous devez aller hurler chez la personne votre souffrance, mais de reconnaître que vous avez souffert de cette situation. Et c'est le premier pas pour aller vers le pardon. Et à un moment donné, quand on aura rééquilibré tous les sentiments d'injustice, euh, tous les sentiments de, euh, de mépris envers l'autre personne, et que je vous aurais expliqué dans votre inconscient que vous avez le droit de ressentir ça, que c'est OK, qu'il n'y a pas de mal à ça, eh bien, le pardon va vous tomber dessus, direct. Il n'y aura même pas à faire quelque chose. C'est un état, le pardon, ce n'est pas une, un fonctionnement, c'est un état profond intérieur, comme le lâcher prise, comme le fait de vivre le moment présent, comme le fait d'être en amour. C'est un état. Donc, arrêtez de croire que vous, parce que vous êtes spirituel, ou si vous voulez devenir spirituel, vous devez pardonner. Non, d'abord, accueillez le fait que vous avez souffert, passez les étapes, c'est-à-dire le rééquilibrage, éventuellement de vous exprimer à la personne concernée, si elle est décédée, il y a d'autres méthodes, euh, comme écrire une lettre, en écrire autant que nécessaire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et après, on rééquilibre et le pardon va venir. Après, il y avait les facettes du féminin et du masculin. C'est clair qu'en fonction de ce que vous avez vécu dans votre enfance, au niveau du schéma parental, si vous avez eu un... Un, je sais pas, une maman manipulatrice qui vous utilisait tout le temps euh, parce qu'elle se sentait seule et puis qu'elle vous disait tout le temps combien votre papa était jamais là, puis qu'elle était malheureuse et tout. Eh bien, vous, dans votre inconscient, toutes les femmes sont des manipulatrices, hein, ça c'est clair. Et vous êtes juste, euh, euh, dans l'inconscient, celui qui va nourrir euh, la femme. Alors, soit vous allez euh, développer effectivement des rancœurs envers les femmes et que vous allez quelque part vous-même les maltraiter parce que la blessure à la maman n'aura pas été réglée, cette souffrance d'avoir été manipulée, utilisée pour la nourrir. Euh, soit vous allez malheureusement euh, être euh, sujet à des femmes qui vont vous utiliser euh, et vous serez euh, bah, la bonne poire, il hein, n'y a pas d'autre mot. Euh, euh, oui, ce n'est pas compliqué. Tant qu'il y a un, une chose qui s'agite comme ça et qui attire, ça s'agitera toujours. Une fois rééquilibré, bon, bah, c'est neutre. Voilà, ça n'agit plus, c'est tout. Une fois que c'est rééquilibré à l'intérieur, vous n'émanez plus cette fréquence, voilà. donc vous n'avez plus besoin de la vivre. Et ça résout en même temps toutes les, les autres fois où vous avez voilà. vécu ça. ça résout tout ça, exactement. Ça oui. résout en même temps euh, les autres le pas, vies. Voilà le, voilà, le passé, le présent, le futur, le futur et au niveau karmique dans vos autres vies. Tellement, en fait, c'est tellement simple quand on l'organe comme ça. Et quand on, on le rééquilibre, ça, ça se fait pareil. Ça fait « Ah oui, oui. ?»« Ah d'accord. » Et puis, on refait des actions comme d'habitude, mais ça n'agit plus comme d'habitude. Et on est là, mais oh, « Ça marche et !» Et puis, à chaque fois, c'est comme ça. Et euh, c'est intéressant de le vivre. À condition de se respecter après. C'est vraiment primordial. Parce que ça, c'est vraiment… Euh, le rééquilibrage de tout ce que vous portez et que qui n'est pas conscient et que vous subissez et qui fait que ça n'en finit jamais encore et encore et qui fait que même si vous avez la compréhension et tout, vous répétez les mêmes schémas. Mais une fois que c'est rééquilibré, vous avez cette responsabilité de vous respecter. Ce que j'ai découvert, c'est que le respect de soi, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour de soi. Actuellement, aucun être humain n'est capable de dire qu'il s'aime inconditionnellement. Personnellement, je n'en connais pas en fait, au-delà du respect, je pense qu'une personne, elle ne peut pas se respecter si elle n'est pas éduquée sur comment se respecter. Mais, je ne pense pas que les ça. gens, ils, ils, ils se respectent ou ils ne se respectent pas. Je pense qu'il faut éduquer la personne, qu'elle sache comment on fait pour se respecter ou pas se respecter. Comme, je pense que c'est ça qui manque, c'est l'éducation derrière, une fois qu'on a enlevé ou rééquilibré les choses. C'est comment on fait pour rester stable. Alors, il y, a, il y a un point très très très important que tu soulèves. La notion du respect de soi n'existe pratiquement chez personne. De nouveau, je suis désolée, je ne veux blesser personne, mais le judéo-christianisme vous a appris à respecter les autres. Et l'éducation vous demande de respecter les règles, les idées des autres, les attentes des autres, pour les satisfaire à vos propres détriments. Et c'est Toujours la lacune qu'il y a dans cette éducation dont tu parles, c'est d'amener l'enfant à ressentir. Oui, alors je parle pas, on ne parle pas de la même éducation. Euh, moi, je parle d'une éducation fondée sur des données euh, justes et euh, de okay. bon sens, pas sur une éducation de l'école, euh, de la télé. Euh, je parle, de, de, par exemple, de prendre une douche, c'est du bon sens et c'est pas une. Il faut enlever les fausses informations oui. avant de commencer à euh, apprendre des informations parce que si vous n'avez pas enlevé les fausses, vous pouvez pas en rajouter plus. Donc déjà il y a plein de données fausses comme oui. l'éducation judéo-chrétienne. Il y a plein de choses fausses dedans qui ne permettent pas de nous respecter. Oui, c'est ça. Il faut c'est faire la bonne part. On peut pas. Oui, on peut, il y a des gens, ils peuvent ressentir ce que c'est qui est vrai ou faux, mais la plupart ne savent pas, ils sont trop dans la confusion. Donc, oui. il faut déjà de l'éducation sur savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est bon, quel est le bon sens des choses. Euh, oui, voilà. tout à fait. Et ça passe par apprendre à l'enfant à ressentir plutôt qu'à se baser uniquement sur la vérité parentale. Ouais. Alors bien sûr qu'on n'a pas toujours le temps en tant que parent euh, de demander à l'enfant qu'est-ce que tu ressens. Euh, des fois, il y a des cas d'urgence, hein, euh, mais on peut rattraper le coup après de dire à l'enfant, écoute, je suis désolée, euh, je n'ai pas pu prendre le temps d'écouter tes ressentis. Mais c'est clair que ça passe quand on me demande par exemple de rééquilibrer un enfant. Euh, moi, ce que je préférerais, euh, en urgence, je rééquilibre l'enfant parce que lui, il n'a pas possibilité de, de, de, de s'en sortir comme ça. Euh, il est une éponge. Mais... Si les parents ne se rééquilibrent pas, euh, on n'en finit pas, quoi. Donc, euh, c'est important que les parents soient rééquilibrés aussi pour qu'ils cessent de transmettre ces ouais. fausses croyances, ces fausses peurs. Et c'est vrai que, bah, comme on disait avant, les médias n'aident pas puisqu'ils ouais. nous maintiennent tout le temps dans la peur. Hein. Et aussi de ne pas invalider que ce soit les enfants ou nos proches oui. ou les autres. Parce oui. qu'en en fait, une fois, j'ai une personne là récemment, il y a un mois, même pas, qui me dit... Je lui dis, écoute, je ressens ça, donc euh, j'aimerais te communiquer pour qu'on trouve un, un moyen pour mieux s'entendre. Il me dit, non, ce que tu ressens est faux. Waouh Il me dit, waouh Je lui dis, wow. je lui, dis, bah, lui, je ne peux pas pouvoir communiquer. Comment je fais <rire> Comment on peut dire que ce que ressent l'autre est faux C'est ah, comme ouais. si. Euh, c'est complètement aberré. Et, ouais. et donc, c'est comme si on disait à un enfant, bah non, ce que tu ressens, c'est faux, ou la personne en face. Mais Donc, de ça. ne jamais invalider quelqu'un et, euh, et, et aussi, de ne c'est quoi le mot De ne pas évaluer. Donc, ce n'est pas évident hein, de ne pas évaluer. « Je pense que tu devrais faire ci. Je pense <rire> que tu ressens ça. » Oui. Mais il y a aussi le fait que les personnes qui consultent, que ce soit un thérapeute, un avocat, oui. un médecin ils donnent leur pouvoir. Ouais. Alors, c'est compliqué. Euh, au début, tu sais, euh, je disais aux gens, vous devez faire Moi ça. aussi, hein, mais moi aussi. Hein. Je, je, je, tu veux, on évolue en conscience et je oui. dis ce que j'ai compris pour qu'il y en ait certains que ça les fasse travailler. Mm -hmm. Tout. Mm -hmm. Après, ce n'est pas une vérité, c'est juste que oui. j'ai remarqué que quand je disais à quelqu'un, euh, « bah, Toi, tu en penses quoi ?» Bah, la personne dit mmm, « moi je veux que tu me donnes la réponse !» Oui, oui, euh, absolument. Bah, oui, mais, mais et toi, t'en penses quoi si t'avais la réponse <rire> personne, mais... Ouais, Ah ouais, ah peut-être je pourrais faire ça. Et pareil, un enfant, et toi tu ferais quoi Oui. Et je mets le t-shirt rouge ou je mets le bleu mmh. bah, Et toi, t'as envie de faire quoi Oui. Ben, bah, j'ai envie de te faire plaisir Mais oui, mais et, et, et, et qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi Oh ben, bah, je vais mettre le rouge. Oui. c'est Les enfants, c'est comme les adultes, hein ben, quand on part du principe que euh, jusqu'à l'âge de 3, 7 ans maximum, on est programmé et programmable, la plupart, c'est jusqu'à l'âge de 3 ans et il y en a, c'est in c'est déjà réglé. Ou ceux qui ont été abandonnés à la naissance, la blessure d'abandon, c'est toute leur vie. Donc, ceux qui, qui ont peur de l'abandon, euh, ils vont euh, se sacrifier et ils seront prêts à tout pour conserver le regard, l'attention, l'amour d'une autre personne parce que sinon, pour eux, ils meurent. Quoi. Donc, euh, cette notion du respect de soi, de l'écoute de ses ressentis, euh, ça demande euh, qu'effectivement, bah, ça passe par les parents. et Ça, ça passe va... par l'éducation. Oui, et ça se fera génération après génération. Et c'est une personne à la fois. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand on est dans ce respect de qui on est, que même si on a peur, on fait le choix de se respecter, et qu'on est dans la non-attente. Ça, c'est très important. Se respecter, c'est pas forcément d'entrer, de ruer dans les brancards et dire bah, « puisque c'est comme ça, moi maintenant, c'est non, non, non, non, à tout, je me respecte. » Non, c'est pas ça le respect de ça. C'est de prendre le temps de dire « écoute, Là, je ne peux pas te dire oui à ta demande euh, parce que je ne sais pas ce qui est juste pour moi de faire là. Alors, je vais prendre le temps de ressentir ce qui est juste pour moi et je te donne la réponse après. Est-ce que ça joue pour toi comme ça Oui, ouais, c'est intéressant. Et, et, et je vous assure, j'ai des personnes, euh, surtout les personnes qui ont très peur de perdre des liens affectifs en se respectant, en mettant des limites. Elles me disent « Oh là là, mais après les soins… Euh... » Alors ça, c'est une des résistances que je rééquilibre très souvent, la peur du changement. Oh, « Mais qu'est-ce qui va se passer si je guéris Les gens vont plus me reconnaître, je vais me faire jeter, euh, je vais perdre mes liens affectifs, je vais devoir quitter mon travail. » Je dis non, vous choisirez en conscience en fonction de ce que vous allez ressentir bénéfique et juste pour vous et non plus parce que vous avez peur. Vous ne resterez plus à votre travail parce que vous avez peur trouver, de ne pas en trouver un autre. Vous n'accepterez plus d'être maltraité parce que vous avez peur de ne pas avoir d'argent s'il vous fout dehors. Voyez et, et quand les gens dépassent ça, eh bien, il se passe mais des miracles. Parce qu'au niveau de l'univers, quand vous vous respectez à 100%, c'est la même chose que si vous dites à l'univers « je fais le choix ici et maintenant de commencer à m'aimer complètement ». Et alors, vous obtenez le soutien de l'univers. C'est ça qui est magique. Et un des pièges à éviter, c'est quand vous vous respectez et que vous commencez à dire des choses aux gens, faites-le pour vous égoïstement, n'attendez rien parce que ça va mal se passer. Du moment que vous avez une attente de reconnaissance, d'excuses de la part de l'autre, euh, euh, de compréhension, de changement d'attitude, vous lui mettez une pression quelque part. C'est inconscient, mais il va le sentir et ça va mal se passer, ça je peux vous garantir. Donc le respect de soi, ça passe par soi, mais ça passe aussi par respecter l'autre. Et il y a un précepte que j'aime bien euh, appliquer, c'est euh, de ne pas faire aux autres ce que je pas qu'on fasse et de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on fasse. Oui. C'est-à-dire que même si je suis très en colère, me dire « bon ok, est-ce que j'ai envie de détruire la personne ?» ou « comment oui. j'aimerais être traité si j'ai fait une erreur ?» oui. Eh bien, avec compassion et essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se qu passe Plutôt que dire « t'es en retard, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Et j'ai dit « Bon, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Juste « Qu'est-ce qui se passe ?» On peut déjà laisser la personne s'exprimer avant de… Mais bah, L'autre, voilà. elle va se fermer directement. Il n'y a pas Et de bah, communication autre, possible. Ouais, si, ouais. On crie, autre cri, si on crie, bah. l'autre est Si souri. mm. on sourit, voilà, l'autre est Donc, Qu'est-ce qu'on… Voilà, c'est… Bon, euh, j'ai une dernière question. Oui, oui, oui. Euh, et puis après, bon, on a déjà parlé des ateliers de toute façon, donc euh, à moins que tu veuilles redire quelque chose à ce sujet-là. Non, je crois que comme ça se fera dans l'instant présent, euh... voilà, on a dit discuté. Voilà. Oui. Euh, moi, j'ai juste redonné les dates pour ceux qui veulent participer c'est le 29 mai, le 5 juin et le 12 juin à 20h, donc on sera tous ensemble et euh, c'est possible de regarder en rediffusion ce sera les mêmes énergies qui vous seront redistribuées. Et euh, ce que je voulais dire, donc je vais mettre les liens sous la vidéo. Et si vous avez des questions, soit vous écrivez euh, à l'adresse mail qui est sous la vidéo à soit vous écrivez sous la vidéo euh, du Gwendolyn TV sur Facebook. Il y a une page Facebook Gwendolyn TV et je vais republier la vidéo. Et donc on répondra toutes les deux aussi à vos commentaires. Voilà, c'est s'il y a des questions en plus, au cas où. Alors, je vais prendre celle-ci, qui nous dit, donc qui est de Laurence, qui nous dit Bonsoir, Gonoline et Sylvie, un vrai plaisir d'être en votre très jolie compagnie. Pouvez-vous m'aider à ouvrir mon cœur afin de pouvoir me faire des amis Merci, gratitude. Je précise, j'arrive à nouer des contacts, mais je ne donne pas de suite. J'avais ça avant, moi. Oui. Alors, il y a probablement euh, bah, la peur de souffrir la peur d'être déçu euh, c'est difficile comme ça, hein, tant que je n'ai pas le, le schéma parental euh, avec donc des, des petits pointillés euh, pour euh, vraiment avoir toutes les infos. Euh, je peux juste de nouveau aborder ça d'une manière un peu plus générale. Mais quand euh, on ne s'investit pas dans une relation, de toute façon, c'est ce que j'appelle un sabotage ou un auto-sabotage. L'auto-sabotage, euh, il est souvent euh, lié à des déceptions à des illusions, à une forme de désespoir, en un avenir meilleur, euh, que ça soit trop beau pour être vrai. Et ça aussi, ça fait partie des résistances, hein, clairement. Et que je rééquilibre aussi parfois quand des personnes, je leur dis, bah, écoutez, euh, oui, on va faire 3 six 6 séances euh, et ça va vraiment rééquilibrer. Euh, euh, en 3 séances, 160 thèmes de souffrance, les gens ils disent, oh, c'est un peu beau pour être, trop beau pour être vrai. Ok, vous avez d'autres résistances, allez-y, dites-les-moi, je vais les rééquilibrer dès le départ, parce que sinon, ça va bloquer à un moment donné. Donc, si vous pensez que euh, c'est pas possible de trouver, euh, par exemple, je vous donne un exemple. Euh, admettons que vous ayez eu un papa vraiment exceptionnel, qui vous a vu comme une princesse, comme quelqu'un d'exceptionnel, et qui disparaît quand vous êtes jeune, que vous êtes peut-être adolescent ou, ou très jeune femme, et c'était votre confident, c'était vraiment celui sur lequel vous pouviez compter, qui vous comprenait. Dans votre inconscient, c'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Donc, vous allez forcément saboter. Et même si vous rencontrez un mec génial, votre inconscient va, risque peut-être d'être pris dans une sorte de conflit de loyauté avec votre papa et vous n'aurez pas le droit d'aimer un autre homme plus que votre papa. Alors, je ne dis pas que c'est ça dans, dans le cas de, de, de cette personne, hein. Mais c'est juste pour vous donner des exemples, pour comprendre comment ça se met en place dans votre cerveau, dans votre inconscient, et les répercussions que ça va avoir sur, euh, sur la suite. Euh, donc voilà, je ne sais pas si c'est suffisant comme, comme développement ou s'il y a besoin d'autres précisions. C'est cohérent. Après, c'est vrai que tout est lié. C'est ah, ça oui. le truc. Est, tout est lié. Euh, plus vous enlevez ou vous rééquilibrez des choses, euh, vous êtes bien sur ce, ce plan-là. Il y a une nouvelle chose complètement différente qui va arriver, qui va se rééquilibrer. Et euh, ce n'est pas infini, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, est, on, est, on a les charges qui s'en vont. Oui. Et on a un esprit clair et on est tout le temps aligné. On n'est pas aligné que de temps en temps. On peut l'être tout le temps. Il faut juste faire du ménage. Alors, la ligne, moi je vais peut-être un peu nuancer par rapport à être aligné euh, tout le temps. oui. C'est que... vrai que si on a un événement, un accident, on va être désaligné. Ou si on a une, un choc émotionnel, on va être chamboulé. Mais je veux dire, on est capable d'être la majorité du temps aligné quand il n'y a pas de gros trauma qui arrive d'un coup, qui déboulent. Ou cas qui roule à 40 km à l'heure devant nous, euh, on peut craquer et péter un câble juste momentanément. C'est oui, voilà. ça, on ne se laisse plus... Aspirer. Par contre, il y a une réalité, si vous voulez vraiment augmenter votre capacité à rester aligné le plus longtemps possible, coupez-vous des médias, ne regardez oui. plus les informations euh, et, et, et méfiez-vous des informations euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fabriquées et l'objectif, c'est définitivement de vous maintenir euh, dans, dans l'assistanat, dans la non-conscience et surtout dans la peur. C'est le véhicule prioritaire, c'est la peur. Tout à fait. Alors, euh, avant de mettre fin à la Vibra Conférence, euh, et voilà, bah, je vais, avant de te donner le mot de la fin, euh, je vous invite à, à continuer de poser des questions ou à écrire à, à Sylvie, si besoin. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et puis, euh, Sylvie, si tu peux nous donner ton actualité euh, et moi, je vous embrasse très, très fort. J'aime énormément partager avec vous et comprendre ce que vous vivez et puis euh, apporter un plus avec des intervenants comme Sylvie. Voilà, donc euh, je vous embrasse et je te laisse le mot de la fin et surtout de nous dire ton actualité. Sylvie. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi, Gwenoline. Ça a été vraiment euh, une grande joie. Euh, je pense que j'aurais pu continuer encore comme ça longtemps, <rire> mais euh, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas un surplus d'informations parce qu'après, il y a saturation. Euh, alors, mon actualité, c'est que ben, justement, je viens d'éditer euh, mon livre qui s'appelle « Le souffle alchimique euh, », où j'explique... Et je développe vraiment tout ce que j'ai abordé aujourd'hui, mais avec beaucoup d'exemples, avec une forme d'interactivité, avec des outils dans ce livre pour justement euh, permettre que ça se diffuse à une très large échelle. C'est ce que je souhaite en tout cas. Donc, j'ai tout fait toute seule. Euh, la mise en page, tout, tout, tout, tout. Ça a été la croix et la bannière. Donc, il est disponible sur Amazon. Euh, et j'ai bon espoir euh, d'être édité prochainement ce n'est pas moi qui décide, j'ai confié ça à l'univers, donc tout sera juste. Et en parallèle, j'ai donc créé euh, un cours par, par web euh, pour justement... Euh, permettre aux personnes euh, d'approfondir euh, euh, une meilleure connaissance de ce qu'ils portent et d'avoir un outil concret pour revenir dans l'état euh, d'être-té, dans l'alignement et de mettre euh, dans l'amour euh, toutes les, les peurs et les croyances. Donc c'est un outil là d'ascension et de réunification de l'ego et du divin. Et euh, voilà, et mon actualité qui est là depuis un, un moment, c'est donc euh, euh, ben les soins et sinon euh, ces ateliers que, euh, que je vais proposer avec toi, Gwenoline. Ouais, pour, je voilà, pour vraiment euh, là aussi que vous ayez des outils concrets par rapport à des problèmes d'êtres humains. <rire> Et sinon, les consultations, tu donnes des consultations Alors, euh, je fais des consultations. Alors, tout ce, tout ce que je fais se fait à distance. Hein. Les soins, les consultations, tout se fait à distance. Soit par WhatsApp euh, sur mon numéro de portable, soit euh, par Skype. Euh, donc, je n'ai pas besoin de voir la personne. Euh, je peux le faire euh, comme ça. Euh, c'est ça l'avantage d'être bah, canal. Euh, là, je, les consultations, c'est vraiment pour... Je vais pas pas vous dire ce que vous devez faire ou ne devez pas faire qu'on soit bien d'accord si vous me demandez ce que vous devez faire comme nouveau travail parce que votre le vôtre ne vous plaît plus je n'entrerai pas en matière parce que c'est prendre un pouvoir de sur vous et de vous enlever un, un de vos pouvoirs par contre je vous montrerai tout tout ce que je vois, pour que vous, vous puissiez prendre vos décisions. Donc, mon objectif dans les consultations de clairvoyance, c'est de mettre en lumière les zones d'ombre pour que vous puissiez être informé prendre les bonnes décisions pour la suite. Après les séances de, de soins, euh, ben, vous avez tout, toutes les infos sur, euh, sur mon site et vous pouvez bien sûr me, me contacter. Je pense que vous avez compris que l'objectif, ce n'est pas de combattre ou de fuir une souffrance, mais c'est de la mettre en au point zéro, de la rééquilibrer et ça se rééquilibre d'office, c'est immédiat et définitif si vous respectez. Et donc voilà, donc je suis à votre, bah, à votre disposition, bien sûr. Il euh, n'y a jamais de risque de dépendance avec moi. Euh, donc, en général, quand on fait appel à moi, on sait que c'est un moment crucial de la vie, on a besoin d'informations précises pour pouvoir aller de l'avant. Mais je ne suis pas une maman, je ne suis pas une sauveuse, euh, je suis une accompagnatrice vraiment Merci. et voilà <rire> et est-ce que tu as un conseil ou un mot de la fin pour alors bah, je vais me mettre en canal pour ça alors c'est souvent dommage que la plupart des personnes n'arrivent pas à percevoir qu'ils sont en réalité parce qu'ils ont des voiles des voiles à cause des peurs, à, peur, à cause des croyances mais il est important que tous vous cessiez de vous accuser, de vous juger, de vous culpabiliser de vos erreurs, de vos failles de vos fragilités. Vous êtes tous parfaits. Voilà. Vous êtes beaux. <rire> en plus. Oui, c'est vrai. Bon, ben, on vous embrasse. Euh, C'était euh, très, très euh, agréable et merveilleux d'être avec vous et avec toi, Sylvie. Tu es pleine de joie, tu es une fée... Euh, <rire> miracle partout comme ça donc euh, merci de tout cœur pour euh, ta bienveillance et merci euh, à toi aussi pour ta gentillesse donc on vous embrasse fort on Nous vous souhaite une bonne nuit